Bonjour, je fais partie de l'équipe des jobis de la BSS et aujourd'hui, je te la fais visiter. À l'entrée, tu as un dispositif pour te laver les mains. Et n'oublie pas que le masque est obligatoire à l'intérieur. Ensuite, tu as le bureau. Il te permet de faire tes emprunts, tes retours de livres et de poser tes questions. Pour venir à la Bibli, tu dois réserver ta place via l'application Affluence. Ensuite, quand tu arrives, tu valides ta place en scannant un des QR codes. Cette salle, tu peux la considérer comme la salle principale de la Bibli. Elle est divisée en plusieurs espaces différents en fonction de tes envies. Des tables rondes pour une étude plus conviviale, des tables plus isolées et même un canapé pour lire un bon livre entre deux cours. L'autre partie de la Bibli, c'est la salle Master. Tu peux y avoir accès quand tu seras en Master. Dedans, il y a une expo de photos commentées. Ce concours est organisé par la Bibliothèque et le Pôle Santé tous les deux ans. Dans la grande salle, tu trouveras les ouvrages qui te permettront de t'aider dans tes études. Il y a aussi la section Medical Humanities, avec des romans et des BD traitant de multiples sujets, ce qui te permettra de faire des breaks dans ton étude. Maintenant, je vais te montrer comment faire un prêt. Tu cherches ton livre via l'outil Cible Plus, qui va te donner une code de rangement, avec des lettres et des chiffres. Quand tu arrives à l'automate, tu appuies sur emprunter. Tu scannes ta carte étudiante, tu tapes ton code que tu recevras à l'accueil, puis tu scannes ton livre, et tu l'as pour deux semaines. Pour le retour, tu dois juste le scanner et le poser sur le chariot. Et voilà, on a fait le tour. J'espère avoir pu répondre à toutes les questions que tu te poses sur la Bible. Bonne rentrée et à bientôt